Je regarde pas trop, moi, les commentaires. Et là, on était assise avec Célia en train d'attendre notre avion et je me mets à, à slider comme ça pour regarder les commentaires. Et je me suis mise à pleurer. Depuis qu'ils ont mis les carrés, là. Voilà, mais ils mettent des carrés Est-ce que c'est du Einstein Hall Non oh, mais sois gentil Non, non, non, non, non, non. Alors, Sois gentil avec ça, les gens parce que c'est pas du Einstein Hall. Il y a 12 ans, mon entraîneur m'a dit, on arrête euh, la, muscu. la muscu. Donc mes, mes copines gym, quand je les revois, à chaque fois je leur dis, vous avez vu, les gens ils disent que je suis trop musclée. ils me disent, mais t'es comme ça à 12 ans, qu'est-ce qu'ils parlent les gens Mon but dans la vie c'est de pouvoir faire du handstand jusqu'à 80 ans. Oh waouh Au minimum Tu prends une vidéo, tu vas buzzer. C'est sûr Mamie handstand <rire> ça, ça va <rire> Bête d'entrée Eh bien, bienvenue sur euh, mon talk show euh, saison 2, guest. épisode 1, guest de qualité. Moi, <rire> <rire> je suis hyper contente de reprendre le talk show. C'était une belle expérience de l'année dernière. J'ai rencontré... Enfin, euh, j'ai rencontré... J'ai re-rencontré des amis très euh, inspirants et donc, je suis contente de... Accueillir aujourd'hui pour euh, ce petit talk show. Merci beaucoup. Abonnez-vous à la chaîne YouTube avant de commencer. N'hésitez pas à mettre des commentaires. Abonnez-vous aussi à l'Instagram de Mélodie. Euh, je pense qu'il n'y en a qu'une seule, une Mélodie Andréani dans le CrossFit, n'est-ce pas Oui, il n'y a que moi. <rire> Mélodie de A. Oui, il n'y a que moi. <rire> bon, Mélo, comment ça va ben, Ça va bien. Ouais. Je voulais d'abord, euh, en tout premier lieu, que tu juges mes chaussures. <rire> Que je voudrais bien. rétablir une vérité. À <rire> la <C> <rire> Pour bien. être ouais. invité ici, il faut passer un genre de casting. Sachez-le. Et le tout premier critère, c'est la propreté de vos chaussures. Je ne supporte pas les chaussures sales. Non, mais attends, je ne supporte pas les chaussures sales. J'ai bien vu, donc j'ai fait un pétard d'effort. Merci là. pour le placement de produit, parce que d'ailleurs. <rire> ah, ben bah oui, bingo là ce soir -là. Ah, Des tirs, on va en vendre hein <rire> Non, mais je suis très contente, tu es très jolie. Merci et j'aime beaucoup ce petit ensemble, d'ailleurs, c'est pas comme qu marque Ça, c'est Barbel Régiment. Ah, ok. Il te va vraiment bien. Merci. <rire> um, on fait un petit. Euh... Récap de tout ce que tu fais, parce que okay. tu fais quand même beaucoup de choses. Yeah. Allez, on t'écoute. Okay. Qu'est-ce que tu fais euh... T'es qui <rire> T'es qui, toi <rire> T'es qui Alors, je suis Mélodie Andrani, j'ai 35 ans. Oh, wow. Ouais. Mais j'assume pas trop, mais bon, j'ai 35 ans. Ça ouais, c'est mal un peu. Ouais. Euh, c'est pas grave, tu sais. <rire> <rire> je suis master cette année, ça, prend, ça fait prendre un coup, mais bon. Euh, de ouais. base, je suis gymnase de haut niveau euh, dans mon enfance. J'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de gym. Euh, à 23 ans, j'ai arrêté ma carrière de gym. Euh, j'ai fait aussi euh, pas mal d'heures de, euh, d'entraînement de gym. J'étais entraîneur de gym aussi euh, pendant mes études. Dans les gymnase, et tout Ouais, ouais, ouais. ouais. Euh, J'entraînais euh, bah, les gamines du club, quoi. Ouais. Euh, puis les petits, les tout petits, les baby gym, j'adorais aussi. Mmh. C'est ce qui m'a un peu donné bon. envie euh, de faire des le métier. Et tout. Voilà. Ouais. Ce qui m'a aussi donné envie de faire le métier de professeur des écoles ouais. que j'ai exercé pendant 10 ans. Euh, j'ai arrêté euh, d'être professeur des écoles. Je me suis mise en dispo euh, en juillet. Oh, ça marche, ça existe. Et ouais. Ça veut dire quoi Ça veut dire que quand tu te mets en dispo. Tu peux reprendre le boulot quand tu veux Exactement. Okay. Après, je n'ai plus mon poste au sein ouais. de mon école. Il va ouais, falloir ouais. que je reparticipe au mouvement, mmh. etc. Mais je peux me mettre en, dispo, en disponibilité pendant quelques années. Donc, Et du coup, tu n'es pas rémunérée Pas ou... du ouais. tout. Ouais. Ouais, non, par contre, il faut avoir un plan B. Ouais. <rire> Donc, moi, mon plan B, c'était de donner des séminaires de gymnastique, ce que ouais. je faisais déjà depuis quelques années. Mais c'est vrai que ça commençait à devenir un peu trop, de de s'entraîner tous les soirs. De... C'est vrai qu'on a l'impression que tu en fais quand même beaucoup. Alors moi, je, je sais ce que c'est parce que ouais, ouais. j'ai plein de casquettes et je, je, je vois l'envers du décor, mais on se rend pas compte de ce que c'est déjà de faire des séminaires. Des ouais. séminaires, c'est épuisant. C'est épuisant. épuisant. Ouais. Et du coup, j'ai quand même l'impression que tu en bouffes vraiment beaucoup. Bah là maintenant, oui, mmh. c'est vrai qu'avant, euh, j'avais du mal à tout Avec bon, le boulot, tout cumulé, ouais. Ouais. la semaine, le boulot, les week-ends, les séminaires ou les compétitions. Ouais. Euh, plus l'entraînement le soir. Et ça les réseaux sociaux, aussi les réseaux sociaux aussi. Parce que ça, c'est pareil. On a l'impression que c'est un délire. Enfin, je veux pas euh, minimiser. Je sais pas comment dire, mais avoir des réseaux sociaux, c'est un vrai job. Ouais, ouais. C'est un vrai job, surtout quand c'est une image que tu dois soigner et tout, tu vois. Parce que euh, le temps que tu passes derrière moi, je déteste monter. J'ai horreur de ça. Enfin, pas monter euh, les vidéos que je coach, mais je déteste créer des, ouais. des trucs un peu. Euh, créer ouais, du contenu, Ouais, ouais voilà, voilà, voilà. J'ai horreur de ça. Et donc, je vois le travail que c'est. Et... Et les gens minimisent tout ça. Ils oui, se disent, les ouais, gens, là, là. ils disent, euh, ouais, c'est bon, tu le fais euh, quand t'es dans ton bain ou quand t'es sur ah. tes toilettes, tu fais deux, trois stories. En fait, non, ouais, quand t'as des contrats avec des marques, ouais. t'as des obligations, des stories à faire tel jour pour promouvoir tel ouais. produit, euh... avec des dates et tout, voilà. Exactement. et donc ouais. Euh, bah ouais, c'est un boulot et ouais, des vrai fois, il que... y, en a, même, y en a même des marques qui envoient des scripts, euh, ouais, genre euh, très dé mmh. dé détaillés, en mode il y a tel produit qui sort, il faut euh, faire telle vidéo ah, ». Ouais, <rire> bah oui. Je sais pas c'était si une marque, mais j'ai dit que mais euh, ouais, c'est marrant et il faut pouvoir euh, avoir cette fibre un peu créative, bah créatif tu vois moi ouais. bon, je l'ai pas du tout mais euh, ouais. je l'ai pas de fou non plus mais moi ce que j'aime c'est surtout partager échanger avec les gens ouais. et euh, voilà aujourd'hui ça fait quand même cinq ans que je travaille avec certaines marques et ouais. j'ai testé tous leurs produits donc je suis enfin euh, je suis très à même de, de pouvoir donner mon, des conseils sur les produits à utiliser voilà aujourd'hui j'ai utilisé ouais. tellement de cordes à sauter que ouais. je peux te dire Teste laquelle pour moi ouais c'est un peu ça ouais, t'es testeuse. Euh... Mais c'est cool ouais. Mais du coup, voilà, ça faisait, ça faisait beaucoup de choses et donc ouais, j'ai pris... Il a fait un choix, quoi. Euh, ouais, j'ai fait, fait un choix parce que j'aime pas être à 50% dans ce que je fais, j'aime bien être à 200%. Et là, à l'école, je sentais bien que je donnais plus mon ouais. axe. Tu plus envie d'y aller pour Si, j'avais envie d'y aller, mais moi, je suis professeur des écoles de père en fille, de ouais. mère en fille c'est ouais. vraiment un job dans notre famille. On le fait avec le cœur et c'est vraiment un truc qui, qui m'animait. Et là, aller à l'école le lundi en ayant ouais. mal ouais. Où... Pour moi mal, mais sûrement beaucoup mieux que certains. Mais mal préparer ma séance et me sentir mal face à mes, élè à mes élèves parce que j'avais passé le week-end finalement en séminaire et que du coup j'avais pas donné à 100%. Ouais. Ça, ça commençait à me ouais, mettre mal à l'aise. en compétition. Euh, souvent je me demande comment les gens font pour repartir le lundi au boulot genre. c'est dur. Mode, euh... <rire> <'est très> dur. <rire> moi je suis là je me réveille et je suis morte genre euh... j'ai des courbatures de ouais, ouf. Non, super et dur. Ouais, quand tu dois retourner dans ce genre de boulot qui est quand même hyper énergivore ah, genre oui. s'occuper d'enfants c'est un des ouais. liens. Là, il y avait ça, il y avait le fait que je ne pouvais pas faire toutes les compétitions que j'avais envie, genre ouais. les Wodapalousa parce qu'il ouais. faut partir une semaine aux États-Unis, ouais, ouais. c'est pas pendant les vacances ah, scolaires. Ouais. Des compétitions toutes connes, tu vois, ouais, mais ouais. des compétitions de trois jours. Ouais. Je ne peux pas faire les compétitions ouais, de trois jours. Après, là, ça dépend plus de toi, ça dépend de, bah, en des fait, enfants et ils ont plus leur maîtresse. Et tu n'as pas le droit. Dans euh, l'éducation euh, nationale, on a plein de vacances, c'est génial, mais on n'a pas le droit de poser des jours. Donc, bah... Ouais. tu n'y vas pas." Ouais, ouais, ouais. Et ça commençait à me frustrer de dire non à tel projet, à telle compète et tout. J'ai eu l'occasion de poser une dispo, de vivre d'autres choses, donc aujourd'hui principalement des séminaires gym, ouais. que je donne euh, au moins trois fois par mois, ouais. donc trois week-ends par mois. Tu contactes les box Non. C'est elle qui te contacte Ouais, okay. à 90%. C'est super Ouais. Après, si je fais un séminaire un samedi dans une box, loin de chez moi, et que j'ai rien de prévu le dimanche, je vais de moi-même contacter les box aux alentours. Ah, comme ça, pour fait faire un doublé, ouais. Oh, wow. Pour éviter de me déplacer loin pour faire un, un seul séminaire. Ouais. Okay. Mais à 90% du temps, c'est les box qui me contactent. Quand okay. ça c'est sûr que j'ai commencé ah, à faire cool. beaucoup de séminaires. C'est super cool, de sachant que tes séminaires c'est beaucoup de pratique et ouais. des trucs et les gens en ont cruellement besoin, donc euh, c'est plutôt cool, c'est une bonne chose ça. Ouais. Parce que souvent les box, c'est pas trop leur. J'ai ouais, l'impression que mais... c'est pas trop leur délire. Enfin, je suis pas là pour critiquer façon, euh, les eu... ou quoi, mais que c'est pas trop leur délire de, tu vois. Ouais. Après il y a 800 box en France à peu près, hein. donc euh, on a de quoi faire. Je crois qu'on les a passés, on les a, passées, chou, hein. euh, on les a depuis. Ok, donc aujourd'hui actuellement, t'es pas coach mais tu donnes des séminaires ouais. et bah tu vis de l'influence des réseaux sociaux. Je suis pas coach mais je pourrais l'être. Enfin, j'ai oui, des diplômes, as des, de coach diplômes et tout. As des diplômes, mais t'es pas coach. Dans le sens où je suis pas coach, coach pas. dans une box de CrossFit ouais, ouais. Euh, au quotidien. Et Donc, tu veux pas suis, euh, Non, je veux pas. Non, je suis <rire> <'es> sûre. C'est sûr? <rire> enfin, sûr, il me faut une meuf un peu canon euh, là. Non, dans... Non, mais, euh, <rire> dans une box que je veux ouvrir. j'aime bien et de façon euh, assez euh, spontanée dans ma box, je donne des conseils et tout quand je... parce que moi je participe aux classes ouais. tous les jours. Mais euh, je trouve ça très chronophage comme oh. boulot de coacher 4 heures la même classe. Tellement, euh... Tellement. Et ouais. encore, à l'époque où je bossais chez R2, c'était 5. On commençait à 17h, on finissait à 22h. Ouais. Tu rentrais chez toi, t'avais envie de te foutre en l'air. Et en plus, pour peu que t'aies les cours du, du, de 7h de, du lendemain à donner, bah, t'avais encore plus envie de te foutre en l'air. Ouais, mais ouais. c'est un peu, malheureusement, c'est un peu le, le dada du coach de CrossFit, tu vois. Ouais, après... C'est pour ça que... C'est un sujet intéressant, parce qu'on va y venir, mais c'est aussi pour ça que je pense qu'il y a beaucoup de coachs qui ont perdu toute... Euh, toute passion, mm -hmm. euh, tu vois, parce que c'est réverbatif de ouf, parce ouais. que c'est tout le temps la même chose, parce que tu dis la même chose. Et donc, si t'as pas choisi, toi, de te mettre des petits challenges, des petits trucs en mode « Ah, aujourd'hui, je vais faire ça » et tout, ouais, bah, ouais. au final, tu rentres dans les habitudes. Et... Oui, c'est clair. Et puis, mort, je pense hein. que voilà, faire des soirées, des blogs de 4 heures, 5 heures, ouais. c'est des trucs qui devraient pas exister dans les box. Malheureusement, des fois, t'as pas le choix, mais euh Bah oui, parce il faudrait que les, les gens de 17h et les gens de 20h, tout le monde n'a pas forcément le même, le même planning, ouais, ouais. Mais euh Non, mais il faudrait ne pas avoir à coacher plus de 3h dans la journée, ou d'affiler en tout cas. Je trouve ça trop dur, enfin, moi, je sais que je, je n'aimerais pas et je pourrais pas... Ça mettrait quoi. Ça se fait Franchement, sincèrement, ça se fait, mais il faut pas avoir peur d'être fatigué, il faut pas avoir peur, fatigué, oui, pas avoir peur de bosser, et franchement, pour avoir fait un peu de tout maintenant, j'ai été coach, je suis chef d'entreprise aujourd'hui, c'était ben, presque plus facile de donner 5 heures de cours d'affilée ouais. que d'avoir le job que j'ai aujourd'hui. tu ouais, vois. Ouais. Maintenant, ça reste du social. Donc il faut aimer les gens, il faut aimer ça, sûr. parler. Il ne <rire> et... faut pas juste aimer le sport. On avait Pardon fait des Arrêtez d'ouvrir des salles de croissants juste parce que vous aimez le sport. On ne voit pas des boulangeries juste parce qu'on aime les croissants. Ça <rire> ne marche pas. <rire> hein non, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le coaching, il faut se rendre compte que. C'est par passion du teaching, c'est par passion de, de, de l'enseignement. Ouais. Et pas juste parce qu'on est passionné de ça ouais. qu'on le fait. Sachant que en tant que coach, je me suis... Enfin, avant quand j'étais... J'ai toujours été coach, ça fait 10 ans. Mais quand j'étais moins coach qu'aujourd'hui, je m'entraînais beaucoup plus et j'avais beaucoup plus de temps. Et en fait, plus tu bosses et plus ton boulot est accaparant, moins tu t'entraînes, en fait. Finalement, ça, sûr. Donc, tu peux pas être, vouloir devenir coach pour t'entraîner. C'est compliqué. Ça, c'est pas possible. Ou ah, alors, ta salle... Euh elle subira deux, trois... Oui, ou alors tu, tu coaches, trois, coaches à moitié, quoi. Mais tu ne mmh. peux pas tout faire, en tout cas à 100%, ça, c'est mmh. sûr. Et euh, du coup, je rebondis sur ça. Toi, en tant que... Alors, tu te, je précise encore que tu ne coaches pas les classes, mais tu fais des séminaires, donc tu coaches. Pour moi, le cas part je coach, <rire> c'est clair. Euh, <rire> en tant que coach, est-ce qu'il y a des choses qui, pour toi, sont plus difficiles en tant que meuf, d'ailleurs Est-ce qu'il y a des choses qui sont plus difficiles Est-ce que tu constates des situations qui sont dur, toi, de par le fait que tu sois une femme, que tu sois belle, merci. <rire> tu jamais Allez, dit. ça balance. Tant Tant as jamais dit, je <rire> gratuit comme ça. tu <rire> sois belle et tout, est-ce qu'il y a des, des, des choses qui sont plus difficiles selon toi Moi, j'en ai jamais, j'en ai jamais vécu. Ouais. Euh, parce que quand je vais en séminaire, les gens euh, ont payer pour venir, ils viennent pour toi en plus. Ouais. Peut-être pas pour moi parce qu'il y a des séminaires où j'arrive et les gens me connaissent même pas. Ouais. Euh... Ah oui, le, on, on leur a juste dit... On leur a juste dit gym, y a un séminaire gym, mais euh, c'est Melody Andrani, mais ils n'en ont ouais. jamais entendu parler. Qui ils est... font confiance à leur coach <rire> pour <rire> se dire que c'est un bon séminaire qu'il doit proposer, donc c'est cool. Mm. Mais euh, voilà, les gens sont dans une optique où ils ont payé pour venir et ils savent d'avance que ça va être coaché par une fille. Ouais. Donc non, j'ai jamais eu ça. Et puis moi sur les réseaux, je mets pas trop en avant. Euh... Comme tu le fais, des vidéos où je coach ou quoi, donc ouais. j'ai jamais été confrontée à des remarques négatives. Donc on t'a jamais, euh, sur les réseaux, du coup, plutôt, non. on t'a jamais euh, reproché ou on t'a jamais dit, euh, genre en mode euh, meuf. Euh tu sais pas mais... ouais non, non j'ai vu quoi, <rire> Il que toi tu faisais que <rire> tu <là. rire> c'est vraiment non, bon, moi j'ai assez de haters <rire> sur euh, autre, d'autres sujets mais euh, non sympa. jamais là dessus parce, ouais. que, parce que je ne je, je fais pas de je fais pas de vidéo d'enseignement ouais. c'est un peu délicat et vraiment à, à aborder c'est c'est un peu chelou parce qu'en tant que coach de crossfit et je sais qu'il y a beaucoup de coachs de crossfit qui vont nous écouter femmes euh, C'est difficile de trouver cet équilibre entre euh, être féminine, mm -hmm. tu vois, euh, se trouver belle avec des muscles, parce que forcément, euh, euh, <rire> on a tendance à se développer un peu, et, euh, et, et de se faire écouter, tu vois. Et du coup, si on, si on enchaîne un peu sur les réseaux sociaux, Comment ça se passe pour c'est sympa parce que moi pour le coup et eh ben c'est tout le contraire ouais. tu vois autant euh, je peux recevoir des des, des messages de mecs hyper hyper relou en mode non mais l'écoute pas c'est une femme mais ça, ça ce message mais doux, en tu fait vois? je comprends même pas ça ça c'est TikTok mais je n'ai pas je reçois pas euh, euh, d'insultes ou de moqueries euh, Quant à mon physique, quand à des trucs comme ça, tu vois, parce que je l'expose pas truc. beaucoup. Ouais. <rire> bah, ça va, on te voit... Euh, ah, quand, parce que je flex, quand, quand, tu <rire> <rire> quand tu coaches. Quand tu coaches, on voit quand même que tu es stocké. Bah, récemment. Hein. Ouais. Récemment. Hein. Parce que je fais des partenariats avec des marques, parce qu'ils m'envoient des brassières ouais, ouais. ou des croque-tops, machin. Mais sinon, la pub... au début, j'avais que des sweats ou des trucs. Hein. Ouais, ouais. Je m'en fous, tu vois. Ouais. Maintenant, j'essaye de, de montrer un peu plus, mais c'est vrai que je pas... Du coup, on est... moi, je suis curieuse de savoir. <rire> ah, j'ai de, de tout, savoir hein. un peu euh, au euh... quotidien, en fait, par rapport à ça. En fait, au quotidien, on va dire que 90% du temps, ça se passe bien. Maintenant, il suffit qu'une vidéo buzz. Une vidéo sorte un peu euh, des, de mes. Euh, j'ai 240 000 followers, donc sorte un peu de ces 240 000 followers-là ouais. qui me suivent et qui sont ouais. très au courant de, là, de, de ce que j'ai et de ce que je suis, tu vois. Euh, voilà, récemment, au dabloza on m'a filmé en train de sortir de l'eau en maillot de bain. Oh, je l'ai vu <rire> où, tu fais, où tu touches tes seins comme ça Ils sont toujours là, ça va bien Je l'ai vu Et en fait, ouais. euh, cette vidéo, elle a buzzé, elle a fait près de 5 millions de vues. Parce qu'il y a les meufs derrière qui te suivent aussi, qui font pareil, non euh, Ça, après, on a fait un montage, ouais, ouais. <rire> Mais euh, du coup, cette vidéo a buzzé, et donc forcément, j'ai touché des gens qui ne me, qui ne me ouais. suivent pas. Ouais. Et, euh, et voilà, et là, tu te fais un euh, ouais. 5 millions, euh... on se rend pas content. Ouais, là, c'est... En fait, je regarde pas trop, moi, les commentaires. Euh... Et là, on était assises avec Célia en train d'attendre notre avion, et je me mets à, à slider comme ça pour regarder les commentaires, et je me suis mise à pleurer. C'était quoi Alors, il y avait, il y avait beaucoup de commentaires qui disaient que euh, je ressemble pas à une fille, que je suis trop musclée, euh, qu'un garçon ne me toucherait jamais. Oh wow Heureusement, <rire> ils peuvent pas tomber. Mais <rire> moi, je tag en dessous. Ah ouais. <rire> et il y avait pas mal de commentaires qui disaient que euh, je prenais de la testostérone. <rire> c'est triste quand Mais en fait, c'est à quel point les gens sont mal informés parce que c'est pas ce genre de corps-là qui... qui, enfin, on se on ouais. ressemble pas à ça quand on ouais. prend des produits quoi. Après, c'est des gens qui ont jamais mis aussi peut-être probablement des pieds dans dans des salles. En tout cas, ce que tout le monde me dit, Crossfit ouais. ou peu importe. Ouais, ouais, mais sûrement. juste quand tu fais de la de la gymnastique, tu vois les gymnastes, ouais, t'as ouais. peur Elles hein, sont, elles sont tracées de ouf hein, ouais. tu ouais. vois. Mais pour peu qu'ils soient juste allés au fitness park du coin ça. et qu'ils voient trois meufs faire du hip trust bah oui, quand tu vois des biceps comme les tiens... Tu... <rire> Tu en plus, je me trouvais fait, là pas là forcément super stock sur cette vidéo. mais si, si, si, moi j'ai vraiment... vu. Mais en fait, c'est encore une fois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que ça, les. Ouais, les vidéos ah, en plus, ça. Les vidéos et les photos, ça reflète pas du tout la ouais. réalité. Genre souvent après loue, les hein. gens, ils te voient en vrai, ils font Ah, mais t'es pas si galbé. Euh, t'es ouais. pas si stock. » Ou t'es plus petit, ouais. ou t'es plus truc et tout. mais ouais, parce que ça reflète mais... pas du tout la réalité. Mais c'est vrai que ouais, doit... aujourd'hui, ça te fait encore mal. Je te dis, c'était il y a deux mois, je me ouais. suis mise à pleurer, mais c'était, en fait, une, un, un commentaire comme ci, comme ça, ça va aller, mais là, ils étaient en masse, il y en avait une centaine ouais, de commentaires, ouais, dur. Et, euh, et ouais, c'est le trop-plein, quoi, je me suis mise à mais pleurer. Mais c'était sur Instagram Ouais. Pas TikTok Non. T'as euh, pas TikTok Si, j'ai TikTok, mais ça va, sur TikTok. Alors TikTok, c'est le monde de Narnia. <rire> Alors TikTok... Moi, Ciel, sur TikTok, fleur, fleur. Ah, non, <rire> Moi sur TikTok, ah non, c'est Moi sur TikTok, c'est mes pull-ups. À chaque fois que je fais des butterflies, c'est la catastrophe. Ah non, bah oui. Ah bah non, c'est ah la oui. merde. Ouais. Tu vas niquer tes épaules. <rire> ah, c'est la catastrophe. 1, tu vas ouais. niquer les épaules. Deuxième, c'est pas une distraction. Hein. <rire> Troisième, les crossfitters, c'est des merdes. <rire> voilà. Ouais. Oui. Ouais. Mais du coup, ah, j'ai fait, fait une vidéo où je, je faisais des butterflies et je mettais tous mes commentaires de « ce ne sont pas des tractions, ouais. euh, il faut faire des tractions strictes ». Et après, je mettais une vidéo où je faisais des tractions strictes. Genre, on sait les faire aussi, ouais. les gars. Parce que les gens pensent qu'on fait ça parce qu'on ne sait pas faire de tractions strictes. C'est dommage parce que c'est un peu fermer les yeux sur une discipline qui, enfin, c'est pas la discipline de mieux que tout le monde, ça c'est clair, et ça peut être un, un mouvement très insécuritaire, ça c'est clair aussi, oui, faut oui. pas l'enlever, tu vois. Au-delà de ça, c'est juste qu'on peut pas comparer. Il y, y a pas longtemps, enfin, il y a pas longtemps, il y a un mois, je me suis mis à la calisthenie à mm -hmm. pratiquer vraiment très dur les techniques de calisthenie en fait, il y a beaucoup de choses qui se retrouvent dans le crossfit, ouais. et puis c'est faire ça, tu vois. Le grip, les trucs et machins et en fait, finalement, c'est la même chose. Genre, on fait tout pareil, ouais. mais la finalité n'est pas la même. Ah non, c'est sûr. <rire> il y en a un qui tient comme ça et l'autre, tu fais du butterfly. Ouais, on ne cherche pas la même chose. En fait, c'est deux sports ouais. différents. Pour moi, je leur dis à chaque fois, mais les gars, c'est comme comparer un tennisman et un gars qui fait du, du tennis de table. Ouais. En ouais. fait, c'est deux sports différents ouais. dans lesquels il y a quelques similitudes, une raquette, euh, une balle. Nous, euh, ouais, on a des pull-ups et des push-ups, Sinon, c'est deux sports ouais. différents, ça n'a pas… En compétition, on ne recherche pas du tout la même chose. C'est dur parce qu'on a… Alors, moi, je dis « on », je m'englobe dedans, mais ça va encore… Mais on a vraiment l'impression de ramasser pour tout le monde. Tu <rire> vois ce que je veux dire On a un dos large, donc vas-y, vas-y <rire> On n'est pas des mille les dessins, je pense, aujourd'hui encore, à s'exposer, ouais. à faire du crossfit, ouais. euh, à être beaucoup suivi, parce que c'est une discipline qui est moins… qui est, qui est plus jeune que, que le, le body ou quoi, et du coup, bah. Voilà, ceux qui sont exposés, ils ramassent pour, ouais. pour tout le monde, quoi. Ouais, ouais, ouais, c'est un peu dommage. On va continuer sur les gymnastiques, on va revenir un peu dedans. Il mm -hmm. euh, y a... J'entends des phrases des fois, et je veux savoir ce que t'en penses, euh, du coach ou whatever, qui, euh, qui vont potentiellement conseiller à, à des gens pour devenir meilleurs en gymnastique de perdre du poids ou de maigrir. T'en penses quoi est-ce que c'est un conseil que tu peux donner à quelqu'un Genre maigrir si tu veux faire. une <rire> <rire> euh, Alors, moi, en tant que gymnaste, c'est sûr que j'ai été très drastiquement surveillée sur mon poids. Euh, sûrement un peu trop, ah ouais parce que... Ah ouais moi, Genre vraiment, vraiment euh, Genre à 8 ans, tous les lundis, je montais sur la balance devant wow. tout le monde. <rire> mais c'est pas bien, parce qu'aujourd'hui encore, ça me laisse des séquelles. Ouais. Euh, je pense que... Je vais parler pour toutes les gymnastes de haut niveau, mais on a toutes à 80 eu une phase de boulimie mm. quand on est sorti de la gym. Mm. C'est-à-dire que tu pètes un plomb parce que ça y est, tu peux bouffer ce que tu veux et, euh, et tu prends forcément euh, 3-4 kilos euh, et ça devient n'importe quoi. Donc, il euh, y a ce côté où il faut quand même avoir, euh, être le plus léger pour pouvoir euh, euh, faire les mouvements le plus facilement possible. Mais ça, c'est dans la gymnastique, aux agrès, pour pas se blesser. Aujourd'hui, on parle de crossfit, d'une discipline que les gens pratiquent euh, le plus souvent du temps, le plus souvent pour le plaisir, mmh. euh, de façon mmh. euh, en, sure. voilà, en loisir, en pas, pas forcément en, en compétition. Euh, donc, il ne faut pas non plus mettre la pression aux gens. Et euh, alors, c'est sûr que ça va être plus facile pour toi de te tracter si tu, fais, euh, si tu es, si es plus léger que si tu es plus lourd. Mmh. Mais euh, moi, je le vois en, en séminaire parce qu'en séminaire, je suis confrontée à un public totalement... Euh, ben, je veux dire, normal dans le sens où je rencontre monsieur et madame tout le monde, des gens qui font du crossfit pour le loisir, des gens qui font du crossfit pour la compétition. Et du coup, des fois, j'ai je je, des gens qui font euh, euh, 80 kilos, 90 kilos des ouais. filles. Et, et franchement, elles m'impressionnent de ouf et elles ouais. arrivent à faire des, des handstands. Sens, ouais. Je veux dire, ça en, en tout cas, ça ne t'empêchera pas de, faire, de te mettre en handstand, de faire 80 kilos. Ouais. C est, c est, ça n'empêchera pas ta capacité à pousser dans tes épaules et à être solide que de peser, que d'être en surpoids. Ouais. Après, effectivement, pour se tracter, bah, c'est sûr, plus t'es lourd, plus c'est difficile de tracter. Maintenant, euh, ça, c'est valable, je pense, surtout pour les mouvements stricts, ouais. parce que dès qu'on peut mettre du keeping, au final, tu peux aussi t'aider euh, du balancier pour... pour oui. Euh, mais alors, moi, peu. je suis un peu de la vie... Enfin, je dirais pas que je suis un peu de la vie école mais dans ma... Dans mon apprentissage de gymnastique, pour moi, la position statique et semi-statique, c'est vraiment celle qu'il faut maîtriser le plus. Bien sûr. Après, il y a l'apprentissage, évidemment. Le keeping, ça s'apprend ça de par l'action des abdos, des fessiers et du balancier, du fameux balancier. Mais je préférerais rester... Enfin, je vais pas dire que je préférerais rester sur district avec quelqu'un. Évidemment, je lui apprends les choses, mais c'est délicat de de lui dire, bah, de toute façon, même si tu ne peux pas te tracter, on va faire ça, tu oui, vois. Oui, bah oui. C'est un peu… Je ne sais pas, il faut trouver le juste milieu entre… C'est sûr, il ne faut pas dire à quelqu'un, c'est pas grave, tu peux pas te tracter, on va faire du, du keeping, ouais. parce que de toute façon, C'est beaucoup a... dans les box hein, de CrossFit, ça se fait beaucoup, hein, ça, de, pense oh, de... je pense. Je ne sais pas, moi, j'entends beaucoup aussi, euh, on ne commencera pas le keeping, donc tu ne sauras pas faire 10, 10 ouais, et Alors, ça, euh, moi personnellement, <rire> on va <rire> rétablir <rire> la réalité et <rire> la bout de ma poulet. Il y a pas longtemps, il y a quelqu'un qui m'a dit ça aussi, un coach oh, véridique. Hein. Un coach, tu lui aurais dit qu'elle ne pouvait pas aborder les muscle-ups tant qu'elle n'avait pas 20 tractions strictes vraiment clean et tout, nan, nan, nan, mm. tu vois. Je pense que si on devait me la, là, là, me lancer sur 20 tractions strictes très clean, je vais y arriver, mais avec une. Ouais, je vais être bien congeste et ça ouais, sera vraiment pas. difficile. Ouais, entre en, nul, entre 15 et 20, ouais, moi c'est vraiment mon truc, mais ouais. entre 15 et 20, déjà, ça commence, à, tu vois, ça commence à vraiment piquer. Donc en fait, ça veut rien dire. Que ça veut dire, les, beaucoup de, de, de coachs en général bloquent les gens dans l'apprentissage. Je sais pas si c'est une flemme. Ou si c'est un manque de connaissances qui les oblige du coup à détourner un peu le problème en disant Ah, je ne vais pas t'apprendre à faire ça parce que de toute façon, tu ne peux pas. Mm -hmm. Plutôt que de dire Je ne sais pas faire. Oui. Je ne sais pas si c'est ça ou si c'est de la flemme. Je pense un peu les deux. <rire> <rire> et du coup, c'est dommage parce qu'il y a beaucoup de personnes qui, des fois, 6 ans, 7 ans pratiquent de crossfit, ouais. tu vois. Et je les ai en skill et en proc skill à distance. Et les gens me disent En fait, on ne va jamais Là, là j'ai chopé des athlètes aussi ici qui s'entraînent depuis un moment et je leur fais faire des trucs purs gymnastiques, stricts, mm -hmm. donc euh, du scapula strict, du, du, tu, vas, tu, te, tu te prends un, un bras, ouais. du pivotement, enfin vraiment du, de la gymnastique. Et ils me disent, oh, j'ai jamais fait ça. Genre. Ouais. C'est vrai qu'en classe, euh, ouais, euh, je suis pas coach de classe, mais c'est vrai qu'en classe, moi, j'ai jamais été... Euh, c'est délicat, mais, mais ça, ça se fait. Ça, Il faut... Encore une fois, je pense qu'on revient au cœur du problème. Finalement, c'est juste de, de réussir à tu vois, de... aimer son boulot au point de, ouais. de faire des recherches. De... Je sais pas si tu te oui, formes, oui. toi. Euh... Oui, et euh, oui, mais je me forme plus sur… Euh, pas comme toi. <rire> toi, je sais que t'es <rire> à fond dans euh, tout ce qui bien. est physionomie, mmh. euh, anatomie, ma bien machin, machin. Oui, je ouais, j'adore ça. Moi, j'ai fait des études de STAPS. Mmh. Euh, mmh. La maths et la physio, c'était vraiment ce que je détestais. Ah ouais, ouais. Moi, j'aime bien, euh, bien tout ce qui est euh, dans le mouvement, tu vois dans la, plus la compréhension des sensations, euh, parce que c'est aussi lié à ma pratique, à moi, ouais. à ce que j'ai été confrontée mmh. quand j'étais petite. Et euh, du coup, moi, c'est plus, plus ça qui, euh, ouais. que je transmets aux gens. Ouais, alors que moi, je pense que j'ai besoin de comprendre. Je fais partie ouais, de ces gens qui ont besoin de comprendre comment ça fonctionne avant d'y arriver. Mmh. Et ouais j'avais trop de blocages quand j'étais... Parce que toi, t'es gymnaste, donc du coup, t'as appris à connaître ton corps très tôt. Ça. Et tu t'es développé avec une proprioception au top, avec tout ça, tu vois. Moi, j'arrivais de la course à pied, donc déjà... Oui, on courait là, vite. Tu je sais, sais courir. Quoi. Je suis grave jalouse. Ah oui. Je veux dire que t'as pas. Je pense bien pas de que c'est hein. pas difficile. Tout le monde va de qui en course. Ouais, je suis contente. <rire> mais c'est vrai qu'on n'apprenait pas à gérer notre corps. On ne sait pas d'altero, on ne sait pas de muscu. Enfin, on ne sait rien de tout ça, tu vois. Mm. Donc quand je suis arrivée, oui, j'avais un corps de sportive parce que j'étais sportive, mais je, je comprenais rien, ouais. tu vois. Je ne comprenais pas ce qui se passait dans mes abdos. Bon, bref, c'est vrai que les études, ça m'a permis de comprendre et de, de mieux l'enseigner. Mmh. Après, on a tous nos... nos oui, on a tous, pas, nos pattes, on a tous notre euh, patte, bah, on a tous nos, nos cursus qui font qu'on voilà, va amener les choses de telle ou telle façon. Je pense que c'est ce, ce qui fait la richesse du métier, c'est que voilà, ouais. tout le monde n'a pas la, la même façon d'enseigner. C'est ça qui est cool parce que moi, quand j'arrive souvent au séminaire, des fois, je donne des tips aux gens et le coach, il me dit mais je lui ai déjà dit ça, mais la personne dit par quelqu'un d'autre ou d'une autre façon, ouais, ouais. ça lui fait des clics ouais, ouais. et c'est ça qui est cool. Et du coup, alors comment tu abordes Je suis curieuse de savoir comment tu abordes par exemple en muscle-up. -ce que... <rire> parce que moi, typiquement, un Up, je l'aborde en décomposition, ouais. claire et nette. Tu vois, je décompose tout et ouais. euh, voilà le, le départ, le presse, le truc. et Après, j'emboîte. Ok. Tu vois le keeping, le ouais. truc et presse bac. C'est exactement ce que je fais. Mais euh, moi, je vais passer beaucoup par des petits ateliers, des ouais. ateliers de hum, des ateliers qui décomposent chaque partie. Donc, on va avoir euh, bah, le keeping, ouais. le presse bac. Après, on va avoir la transition. Mais je travaille beaucoup en barbasse parce que moi, j'ai envie de donner accès à des gens qui ne sont pas capables de le faire en barre haute ouais. parce qu'ils ont peur, parce qu'ils ne sont pas capables, de, de faire quand même des choses qui ressemblent à des muscle-ups. Parce que j'avoue qu'en tant que pratiquante de crossfit dans des boxes euh, et qui fait toujours la classe, je vois beaucoup de gens qui font du tirage à nos, depuis 5 ans, <rire> au lieu de faire des. C'est l'informel, c'est ça qui me rend. <rire> <rire> et en fait, je me dis, mais si j'étais à leur place, euh, ça me ça ferait chier, en fait, ouais. de faire toujours soit des tractions, ouais. soit du tirage à nos. Alors qu'il y a plein de petits ateliers à faire qui sont qui sont ouais. cool, qui sont marrants. On est là pour s'amuser avant tout. Enfin, je pense que les gens sont d'abord là pour s'amuser ouais. et pour avoir des sensations et pour avoir l'impression d'avancer. Et euh, du coup, je propose des petits ateliers qui, qui font qui, qui ressemblent à du muscle. C'est du renfort un petit peu ou Aussi des ateliers de pratique. Vraiment... Plutôt des ateliers de pratique. Ouais. Avec, euh, genre, euh, oui, je vois, en fait, tout en ce, ce que barbasse, tu fais, c'est euh... moi tu, En fait, on est bien, on, on devrait fusionner. <rire> parce que tout ce que tu fais, c'est ce que moi, je fais pas, moi ouais. tu vois. Parce que j'ai du mal avec ce, le fait de travailler en barbe. J'aime bien rentrer okay. tout de suite dans le dur, en ouais. mode, installe-toi la barre, et si ça, c'est dur, va bah, le plus possible à la barre, tu vois. Ouais. Et à un, un moment donné, ça deviendra facile. Et là, on rajoutera si En fait, ça, nous, en un gym, un gymnastique, euh, dans mon centre de haut niveau, c'était comme ça. c'était <coughs> Tu veux apprendre à faire un exercice, on va le décomposer. On va faire des petits ateliers qui t'amèneront ouais. à, à acquérir déjà mentalement et euh, de façon kinesthésique ouais. tous les, bah, tout, tout, tout ce, qui est, ce dont tu as besoin pour faire l'atelier. Ensuite, une fois que tu es prêt, on va le monter en barre haute avec d'abord de la parade. <coughs> Pardon. Donc, moi je passe aussi beaucoup par la parade. Ouais. En plus, j'adore mettre des mains aux et tout. C'est vraiment. <rire> tous les mecs. J'adore <rire> ça. Ouais. Donc, je pars beaucoup parce qu'il faut aussi que les gens bah, se sentent en confiance, et compris le mécanisme. Mmh. Et puis après, on essaye tout seul. Mmh. Ouais, ouais. j'aime bien la parade aussi. Ouais, ouais, c'est trop bien. Bah parce que pff, aussi, euh, je préfère la parade, par exemple, à mettre des élastiques. Ouais. Les élastiques, mal, ça peut être cool quand oui. t'es tout seul, quand tu t'entraînes seul et tout. Mais malheureusement, tu vois des gens parfois qui font des muscle-up à l'élastique depuis un ou deux ans et qui n'avancent plus. Oui, et donc, oui euh... y a, en fait, l'élastique, c'est un bon outil, mais c'est pas un outil... C'est pas que... le seul, ouais. déjà. Et puis, il ne faut pas le mettre tout le temps. Il faut faire du strict, ah. il faut faire du euh, euh, dire déficit de ou hum? du euh... ah j'ai pas le mot. Non, je vais le trouver. <rire> c'est du négatif. Du ouais. <rire> travail négatif et tout ça, tu vois. Euh, après, il y a le mouvement dans son ensemble pour que le cerveau, il, il, il, il garde en tête, le ben, il imprime le mouvement finalement. Oui, parce que la mécanique, en fait, c'est impossible. Il y a des gens beaucoup qui travaillent, genre, qui font jamais de muscle-up, mais qui travaillent des trucs du muscle-up en pensant faire un muscle-up un jour. Mais finalement, si ton corps, il n'a jamais fait de muscle-up. C'est comme si tu faisais du vélo. Il y en a plein qui arrivent rouges. à amener les hanches à la barre et après ouais. ils savent pas quoi faire. Ouais. Mais parce qu'ils ont ouais. si tu si, t'as pas ouais. compris toutes les phases du mouvement, tu peux pas les imbriquer. Et, et alors un hein, Einstein, une personne qui a pas du tout euh... euh, l'inversion. Elle a pas l'inversion. <rire> Qu'est-ce que tu fais En fait, moi j'ai pas j'ai pas de truc type. Moi je pense qu'il faut faire plein d'ateliers dans toutes les formes. Euh, il, faut, il faut proposer une multitude de choses aux gens. Tu vois, je ne pense pas qu'il euh, faille juste euh, travailler contre le mur ou travailler machin. Je pense juste que comme chaque personne est différente, mmh. il faut juste la faire travailler de plein de façons différentes. Ça peut être les pieds sur une box, ça peut être les pieds contre un mur. Moi, je fais beaucoup travailler contre une barre contre un rack, contre une barre, parce que souvent les gens quand ils se mettent en contre le rack, le la, le, le, alors la barre d'une rack, il faudrait un rack ici et on ouais. mettrait une barre ah, d'accord tu, basses, une, une rack, tu okay. vois comme okay. tu fais pour okay. Les, okay. les les célèbres. Ah. Et donc en fait le fait de, de ne pas, parce que souvent les gens quand ils travaillent contre le mur ils se jettent déjà ouais. ouais. un peu au mur. Ouais. Moi j'ai beaucoup de mal avec se jeter parce que pour moi le handstand c'est un mouvement que tu dois faire en contrôle, c'est un ouais. mouvement qu'on voit dans les cirques, c'est quelque chose de hyper contrôlé. Si tu veux avoir tes repères, des sensations dans ouais. les doigts, dans le fait de repousser dans tes épaules et tout, tu peux pas juste jeter contre le mur, avoir les pieds comme ça, être en banane, etc. Ça ne peut pas marcher. Donc, euh, le fait de travailler contre une barre contre un rack, c'est quand même vachement bien parce que tu as un point d'appui qui est tout petit là avec la barre et qui te permet d'avoir des bonnes sensations. C'est ce que je remarque en tout cas, moi, avec, avec les séminaires que j'ai fait. Ça fait maintenant 4-5 ans, ans que j'en donne. Et voilà, mon, mon séminaire, il a aussi beaucoup évolué ouais, parce bah oui, qu'au fur et à mesure, bah je oui. vois ce qui fonctionne, ce qui ne oui. fonctionne pas. Ça euh... serait, justement, ça aurait été bizarre qu'il évolue pas. Bien sûr. Ouais. <rire> et euh, oui, je, je, si je repense à mon tout premier séminaire, ça n'a rien à voir. Oui, mais les gens, ils ont ils kiffé. C'est cool. <rire> ouais, ouais. C est c est, moi, pire, de toute hein. façon, tout ce qui compte, c'est que les gens passent un bon moment et qu'il y ait un moment des déclins. Malheureusement, euh, la gym, si c'était ouais. comme ça, ça ouais. saurait... Euh... Tu penses pas aussi que l'histoire du handstand, ça vient de la position des jambes Ouais. Il balance <coughs> la jambe comme ça en Plutôt fait, que problème, de la diriger vers le plafond Le problème, c'est qu'en crossfit, on veut tellement apprendre à marcher sur les mains ouais. qu'on en oublie de faire du handstand all ouais, c'est vrai. Et du coup, ouais, les gens... Totalement. Quand, ils, quand ils, part sans, ils partent en handstand, ça c'est leur pied, ils partent tout de suite comme ouais. ça. Donc le dos est complètement creux, ouais, ouais. sauf qu'ils n'ont pas le gainage et la force nécessaires. Ah, je vois totalement. Pour, tu vois ouais. Donc euh, c'est pour ça que moi, quand je fais des séminaires, je reprends bien les bases et on passe par le handstand hold. Mais c'est des positions qu'ils qui, qui n'ont finalement pratiquement jamais vues. Parce qu'en crossfit, on, on te demande tout de suite de marcher sur les mains. Alors ouais. que hey, maintenant, ils nous mettent un peu de handstand hold. hein. Depuis qu'ils ont mis les carrés là. Voilà, mais ils mettent des carrés. Est-ce que c'est du Einstein Holt ça Non, ah, mais sois gentil avec les gens. Non, non, non, non. Alors sois gentil avec ça, les gens parce que c'est pas du Einstein Holt. C'est très difficile. La dernière fois, j'ai fait, un... fait une calife et il y avait max de Einstein Holt dans un carré de 2 mètres sur 2 mètres. Mais on fait ce qu'on peut non, Mais vas on pas met de Einstein, Einstein Hall. C'est du Einstein Holt. C'est hyper condescendant. <rire> on fait ce qu'on peut aussi. Ouais. Je trop bien. Et du coup, voilà, c'est. Foutez <rire> la haine quand vous restez comme ça là, ça bouge pas. Moi, je suis comme Je peux rester longtemps maintenant, tu vois. C'est un cours de zoom quoi. Ok, on fera un concours d'équilibre à la fin <rire> et, <rire> et on existe. verra quelle est la bonne solution marcher mm -hmm. ou ne pas marcher pour tenir le plus longtemps possible c'est tellement dur Mais après bon ça reste du travail évidemment on n'a rien sans rien tu vois mais c'est bien de remettre ça dans son contexte avant de faire du Einstein Walk finalement bah, si tu ne maîtrises pas le en tout cas le Einstein Hold n'est pas maîtrisé il y a de grandes chances oui. que le, le Walk je ne te soit dis pas, pas de, mar de, de oui. tenir 45 secondes mais non, le oui. Einstein Walk c'est perdre son équilibre oui. si avant tu ne connais pas où est ton point d'équilibre oui, oui, ça semble comment, comment quand même difficile. Quel est le genre de clientèle qui est en séminaire Des hommes, des femmes Alors, on va des... dire 60% de femmes, ouais. mais euh, en fait j'ai deux types de séminaires. Il y a des séminaires où je vais intervenir qu'une journée dans la boxe et du coup il y aura euh, de tous les niveaux, du débutant jusqu'au confirmé, euh, on okay. va tous travailler ensemble. Et il y a des séminaires qui me demandent, pardon, et il y a des box qui me demandent d'intervenir deux jours dans leur euh, dans leur box. Donc, on fait une journée accès ah, oui, plus pour les débutants, une journée accès okay. plus pour les, oh, super cool. les compétiteurs, enfin les, les expérimentés. Et du coup, dans les débutants, c'est vrai que je me rends compte qu'il y a plus souvent beaucoup, beaucoup de femmes, plus souvent plus de femmes, et chez les expérimentés, plus souvent plus de mecs. Ok. Mais je dirais 60% de femmes et 40% de mecs. Et euh, est-ce que tu es, es. Alors, c'est pas du tout sexiste ou quoi que ça, ce soit, mais est-ce que tu as. Plus de plaisir à coacher un homme ou une femme, et où est-ce que c'est vraiment kiff-kiff ou est-ce que est-ce qu'il y a des profils qui en, en homme, est-ce que un homme est plus difficilement coachable ou plus facile, tu vois ce que je veux dire ouais, ouais, ouais. Alors euh, j'aime autant coacher les uns que les autres, ça il y a pas. Euh, oui. je crois non que non, la je question n'est pas là, ça c'est sûr que. Je, je crois que quand je coach il mais... y, y, y a pas de sexe pour moi non plus. Il ouais. y a juste des athlètes qui ont différents objectifs euh, et qui partent de différents niveaux. Euh, maintenant, ce que j'aime le plus coacher, c'est les gens qui. Qui ont un peu peur et qui sont à, tu vois et qui, qui est, à qui j'arrive à faire passer des barrières. Ouais, genre je, je suis ouais, confrontée à beaucoup de femmes qui viennent faire les, les séminaires et qui ont très peur de se mettre en scène. Mm. Qui ont vraiment qui ouais. me disent Mélo, par contre ça, cet après-midi on fait la partie en Je t'avoue que moi c'est ma phobie et j'ai dis mais c'est cool mm. parce que là on va y passer trois heures ouais. et donc c'est le moment de dépasser ça et généralement on y arrive. J'ai fait une formation de prépa cette année ouais. et ça m'a beaucoup apporté pour le handstand. et je remarque que 99% des cas, c'est vraiment psychologique. Ah oui, Mais bien sûr. Euh, c'est juste que les gens ne se sentent pas capables. Elles oui. n'ont pas confiance en leurs épaules, en leurs bras, ou si une fois il y a une chute, hop, ouais. ça s'ancre bon, et ça, elles ne pensent plus qu'à ça. Qu ça. c'est normal, je peux comprendre oui. à la rigueur. Et du coup, vois. ça s'ancre des années, ouais. des années, quoi. Et du coup, elles n'arrivent plus à passer, elles ou ils, n'arrivent hein, plus à passer au-dessus. Et beaucoup proprioceptifs aussi. Genre, euh, je les filme et je leur montre. Et ils se rendent pas compte que leur jambe elle est là. Exactement. Tu vois? Et ouais. du coup, après, derrière, ils se disent Ah bah finalement, j'y suis pas loin, est. tu bah vois. Non, oui. ouais. ah, mais ça, je le dis tout le temps. La gymnastique, c'est 50% du travail, il est dans la tête. Prendre oui. conscience de son corps, c'est ce que nous, les gym, on a en plus des autres. Ouais. C'est à dire que c'est pour ça aussi que l'altéro, pour nous, c'est plus facile. C'est parce qu'on a conscience de notre corps et on sait, on sait où la barre est placée par rapport à nous. On est très facilement coachable en, en crossfit parce que toute notre vie, on nous a dit « tant tes jambes, ouais. serre tes pieds, oui, oui, oui. la tête à l'envers ouais, ou la tête de ouais, prendre après, un tu, position. » Donc enfin, après, ouais. c'est facile d'être coaché quand tu as fait de la gym. Mm. Mais après, euh, voilà, quand as 30, 40 ans et que tu, pour la première fois, tu mets la tête à l'envers, ouais. c'est sûr que tu es perdu. C'est quoi, du coup, les, selon toi, la chose euh, indispensable pour une personne là, une personne qui a pas le Einstein, qui nous écoute La chose indispensable sur laquelle elle devrait se concentrer bah Déjà de pratiquer, parce que souvent, les gens ils me disent « Ouais, mais j'ai peur. » Je dis « Mais est-ce que tu essayes Est-ce ouais. que tu le pratiques ouais. ?» Non, bon, ouais. déjà, il faut le pratiquer, ouais, mais se mettre sur les mains au moins deux fois par semaine, ouais. c'est un minimum. Ouais. Euh, c'est pas obligé de se mettre en Einstein les pieds là-haut, mais juste se mettre les pieds sur une box en un pike Déjà, ça, ouais. vous commencez à avoir des sensations, à savoir où vous êtes. Et il y en a plein, des fois, qui pensent être en pike, qui en fait sont ouais. en holo. Ouais. Et voilà, euh, de, de commencer à ressentir où sont euh, vos fesses, vos épaules, vos mains, est-ce que c'est aligné ou pas. Et pour ça, se filmer, c'est quand même vachement cool. De ouf. Mm. Mais en fait, les gens... Il euh, y a beaucoup de personnes qui sont gênées de se filmer. Hein. Je sais. <rire> Parce que moi, on me dit toujours, mais t'es pas, pas gênée de te filmer à chaque entraînement Ah ouais Alors moi, à la base, wow. je, je le faisais pour les réseaux sociaux. Mais finalement, quand je regarde mes vidéos, je me fais vachement de retour sur moi-même, sur ma pratique, sur mes barres d'altéro, etc. J'ai beaucoup regardé mes, mes vidéos d'altéro pour me dire, alors attends, là, t'as... Il n'y as a rien de ce, pire ce, ce, de ne jamais recevoir de, de feedback, ah oui. rien de pire. Et c'est ce qui, ce qui d'ailleurs, empêche beaucoup de coachs ou d'adhérents d'évoluer, de, en fait. Parce que comme ils n'ont pas de feedback, tu ne peux pas t'auto... Euh ben, si, si tu savais déjà tout faire, on, on le saurait. Et tu peux pas, et tu peux pas t'auto-gérer, euh, tu vois. Donc, on doit avoir le, le retour de quelqu'un. Je me rappelle en 2020, 2020 j'avais eu un, un. Je vais pas citer son nom, mais un coach d'altero qui m'avait coaché. Alors mm -hmm. que je suis diplômée en altero de base. Et ben, ça m'avait pas mal aidé, tu vois. Ouais. Et il y avait des choses que je n'avais pas vraiment remarquées et qui finalement. On, ont changé beaucoup de choses pour moi. Donc euh, ouais, au-delà du fait que oui, vous posez une caméra, il y a trois personnes qui vont passer et qui vont se dire Ah putain, elle se filme, elle... Après, on s'en fout. Après, ils vont oublier, tu ouais, vois. Ouais. Et, au et final... puis là, aujourd'hui, tout le monde se filme, il y en a ouais, plein. Enfin, moi, ça me choque pas du tout les gens qui se filment. Ouais, et je... moi, je le conseille vraiment aux gens pour euh, avoir un retour sur leur pratique. Mmh, C'est vrai. Tu fais un peu d'altéro euh, J'ai été... Euh... Licenciée dans un club d'altéro, oh j'ai ouais. fait les chabats de France Ah oh ouais? Ouais, j'ai trouvé ça un peu chiant quand même. Les compétes d'altéro, <rire> j'ai trouvé ça un peu. <rire> Il y a des gens qui adorent, hein. Alors, euh, <rire> si si. Je trouve ça très chiant aussi le football. Non, mais... non c'est juste bien. la compétition. Moi, j'aime l'émulation, j'aime le. Ouais. J'aime quand ça ouais. gueule, tu ouais, vois. Ouais, euh, j'aime quand on peut crier pour euh, pour encourager quelqu'un. Et là, dans l'altéro. Les gens me prenaient vrai. pour une folle, tu sais, parce qu'avant chaque bar, je faisais 10 burpees. Parce que moi, j'avais besoin ouais. d'avoir le cœur haut ouais. avant de gifter ouais, ma barre. Ouais. Et les gens, ils me regardaient comme ça. Et je sentais bien qu'il y avait un petit décalage. Mais après, ça ne me dérangeait pas. Mais euh... ouais, j'avoue que je... les compètes d'altéro, j'en ai fait une année. Et après, ça m'a pas. Ouais, et tu n'en enseignes pas Non. Tu fais pas enseigner Non, enseigne. non c'est pas ça, c'est que bah, d'une, je n'ai pas de formation spécifique ouais. sur l'altéro, et deux, ce n'est pas ma discipline de base. A une je compte des formations Ça importe, mais... Mais, <rire> euh, <'ai>, et, ouais. <rire> mais en tout cas, euh, ce n'est pas ma discipline de base. Mm. La gym, pour moi, euh, c'est ouais. comme ma main droite, ma gym, tu yeah. vois. C'est quelque, ouais, que quelque chose que je connais depuis que j'ai trois ans, quoi. Ouais, ouais je vois. C'est vrai, c'est. En fait, euh, j'ai remarqué avec le temps que l'altérophilie et la gymnastique se, re se rejoignaient énormément. Énormément. Sur, euh, bah, ne serait-ce qu'une belle extension de hanche. En gymnastique, on en a drastiquement besoin. En altéro, pareil. Non, et puis même dans les disciplines, dans les fondements de la discipline. Moi, j'ai donné euh, des séminaires euh, à un moment avec un altéro, euh, Thomas Colin, qui est euh, coach à Franconville, c'était mon coach. Et en fait, à un moment donné, on s'est dit, mais pourquoi on ne ferait pas des séminaires gym-altéro Parce que c'était demandé. Mmh. Et donc, on faisait euh, deux groupes, hein, en altéro, en gym, puis on switchait et tout. Et en fait, mais même dans nos dans nos pratiques à nous, tu vois, on est, enfin voilà, la, la gymnastique et l'altéro, c'est quand même deux disciplines qui sont très spécifiques, qui sont au, degr au, au, au degré près, euh, qui sont hyper, euh, il enfin, n'y a pas de chance au hasard, quoi, ouais. tu vois. Ouais. Euh, donc c'est ouais, deux disciplines qui ouais, se rejoignent pas sur pas mal de points. Ouais, ouais, ouais. Puis c'est beaucoup de travail strict et tout. Enfin, je le vois avec mes athlètes, c'est beaucoup de tu vois, de travail de ouais. l'épaule, de tirage, la la de, technique de, n pas de proprio, d'action de, nerveuse, de, tu vois Et ouais. la gymnastique, pour moi, c'est tout pareil, tu vois Non, mais la technique est primordiale, en tout cas dans non. ces deux disciplines. Après, je comprends que, que t'es pas vraiment fait. Il n'y a pas beaucoup de séminaires d'altéro. Je pense que c'est pas non plus... En fait, la différence entre l'altéro et la gymnastique, c'est que la gymnastique, si tu veux faire de la gymnastique et que tu sais pas en faire, t'es mort. Oui. L'altéro, hum. si tu veux faire de l'altéro et que tu sais pas en faire, ah tu bricoles, <rire> bah, moi, <rire> je, tu bricoles tu tiens. J'ai arrêté de faire les séminaires gym altéro parce que quand on m'appelait, on me demandait des séminaires gym et moi j'essayais de vendre celui avec Tom et je disais, ne voulez pas qu'on vienne faire une séance gym Altero. Il me disait toujours, non, non, nous on a notre coach Intel qui fait l'altéro et qui est capable, donc c'est bon. Donc voilà, ouais, comme, euh, tu oui. vois s'il y en a qui ont en fait l'altéro C'est peut-être ça, il y a peut-être le... peut des coachs aussi, il y a peut-être peu de coachs, enfin peu de coachs, moins de coachs qui, qui gèrent... Sont super euh, gym, ouais. Plus ouais. de coachs qui sont super altéro, je pense qu'il y a ça aussi. On va enchaîner un petit peu sur sport, oui. parce que j'ai senti une vu. petite application, je ne sais pas si tu as vu. J'ai vu, j'ai vu. Pas... Tu allée voir un petit peu ou pas du tout Non. <rire> non, si, j'ai vu par tes stories, j'ai vu que c'était des vidéos. Non, si, j'ai vu la, la page Insta, donc j'ai vu que c'était ah. des vidéos sur lesquelles tu parlais de chaque mouvement. Tu... Exactement, il ouais. n'y a pas de d'Einstein encore. Euh, si, il insta... y avait un Wool Wool. Ah ah, c'est bien, c'est pas mal. Et non, non, mais attends, je voulais voir ça. <rire> non, mais y a pas de Einstein encore. Si, j'ai rajouté Walk. En fait, j'ai mon frère qui s'est mis au crossfit okay. récemment, euh, mon grand frère. Et du coup, il débute le crossfit. Donc, euh, toutes les questions qu'on ouais, se pose oui. plus, en fait, tu vois, on oublie un peu mm -hmm. par où on est passé. Enfin, on, oublie, on oublie pas tout, mais on oublie des trucs. Et, euh, et, et un jour, euh, on est allé s'entraîner dans sa boxe. Et à l'échauffement, il y avait 5 Walk. 3 tours. Okay. <rire> à l'échauffement. <rire> <rire> Premier <rire> mouvement. J'ai fini l'échauffement, <rire> j'avais les épaules comme à j'ai dit « ok ». Et du coup, lui, il me fait une réflexion comme quoi il me dit « ouais, j'aimerais bien comprendre le wall Walk » parce que je me sens très fatiguée. Bon, en l'occurrence, il était fatigué parce que c'était les l'échauffement. Ouais, ouais. Et du coup, j'ai fait une vidéo sur le wall Walk, mais je n'ai pas fait de vidéo sur le handstand Hold et le handstand Walk. Selon toi, ouais. quelle est la vidéo la plus importante qui doit apparaître si je décompose ce genre de mouvement Genre celle pour laquelle tu ne pourrais pas passer à côté. Le conseil. En Einstein Walk ou Einstein Hold Déjà en Einstein Hold, pour moi, il faut Einstein Hold avant de faire Einstein Walk. Mm. Et euh, le conseil, soyez gainés, les gars. Ouais. Ah, en, les fait, en fait, avant toute chose, avant mm. de, de faire de la gym, travaillez votre gainage. Ouais. Ça va être tellement plus simple. Et je, je parle pour la gym, mais pour l'altéro, ça va être tellement plus simple aussi. Ouais. Avoir une barre au-dessus de ta tête en étant gainée, c'est autre ouais, je... chose que. Et euh, alors, c'est quoi ton exercice préféré pour le, pour pour le gainage Il ouais. oh, y en a un million et Celui que tu préfères faire J'adore faire des VF, mais c'est du dynamique, donc... Ah, mais euh... c'est ta, ta formation de gymnase de, de <rire> <gîneste. rire> Je vous vois bien tout en moment ça <rire> C'est <rire> grave, ça J'adore faire des, <rire> des toast-to-bar strict. Ouais. Euh... Je me suis fait tacler, la première vidéo que j'ai mise a buzzé sur mes réseaux, ouais. c'est une vidéo où j'ai une cliente et je lui dis, mets-toi dans le vide, elle se met dans le vide. J'ai vu je lui ouais. dis, tu bouges là <rire> Elle me dit oui, je trouvé une solution pour pas bouger. Je me suis fait démonter, hein, ah ça ouais? dit, ah, genre je suis méchante, je suis méchante maîtresse et tout. Non. Et je lui dis ça et après elle trouve une solution et tout. Et la solution qu'elle avait trouvée, parce que pour moi, l'immobilité et le gainage, c'est deux choses différentes. Mm -hmm. Bouger, c'est bouger. Gainer, c'est gainer, tu vois. Et donc je lui dis ça et, et bon, c'est marrant parce que du coup, j'en garde un mon souvenir parce que c'est la première vidéo qui m'a un peu mise sur le circuit des, des réseaux sociaux. Mais c'est vrai qu'on se rend pas compte que c'est une base Genre, euh, toutes les meufs que vous voyez pratiquer comme elle, en l'occurrence, c'est des femmes qui ont beaucoup bossé les abdos, je pense. Que terme d heure, euh, en termes mais... d'heures. En gym, je m'entraînais 27 heures par semaine, à ouais. 8 ans. Sur ces 27 heures, il euh, y avait que... Il oh, y avait que 16 heures aux agrès. Okay. Donc il reste 11 heures où tu fais mmh. des, du, du renfort et des assouplissements. Du, du renfort et des étirements. Ouais, sachant es qu'un muscle bien. étiré, c'est un muscle plus fort. Aussi. C'est un muscle qui, qui s'étire le plus. Le plus que la, la moyenne, il sera forcément, il aura plus d'aptitude à se contracter. Ouais. Donc euh, nous, enfin moi, tu retrouves des photos de moi à 12 ans, j'ai des abdos. Ouais, et... Attends, t'avais pas posté un truc sur la plage? <rire> bah si, parce que j'en ai marre qu'on me dise que je suis dopée. Je alors que à, à 12, 12 ans, j'avais jamais fait ce de... là <rire> La go, elle a des... Elle a 12 ans, elle a des tables ah plus ouais, de Mais les mecs qui me disent ça, j'ai plus d'abdos à 12 ans qu'eux maintenant, t'sais. donc euh, il faut aussi regarder le background des gens avant de dire euh, ceci ou cela. Et, et donc, nous, du coup, euh, gros, euh... une personne qui voudrait avoir ton niveau de gymnastique, combien de temps Ça, j'adore cette question. <rire> tu ne ressens pas des questions que c'est, ça Combien de temps est-ce qu'on que ouais, est... est souvent <rire> Depuis combien de temps tu fais du sport Depuis toute ma vie, j'ai commencé à 3 ans et à 8 ans, j'étais en centre ah. de haut niveau. Et euh, voilà. Bah après, il n'y a pas que ça, j'ai une morphologie qui fait que non, je prends extrêmement prends vite euh, du, du muscle. C'est-à-dire qu'à 12 ans, mon entraîneur m'a dit on arrête de euh, la muscu. La muscu. Euh, tu ne vas faire, parce que j'étais très raide pour une gymnaste. Ouais. J'étais raide pour une gymnaste, et il m'a dit on va faire que de la souplesse, et tu arrêtes la muscu, parce qu'en fait, tout le travail aux agrès te suffit à te muscler. Ouais. J'étais comme ça et tout. Donc mes, mes copines gym, quand je les revois, à chaque fois, je leur dis Vous avez vu, les gens, ils disent que je suis trop musclée, et elles me disent Mais t'étais comme ça à 12 ans, qu'est-ce qu'ils parlent, les gens <rire> Mais oui, on mais ils ne pas, pas les gens. que J'ai toujours été la petite musclée ouais. du groupe, la petite euh, trapue, quoi. ça C'est toujours été comme ça. C'est ma morpho. Donc là, bon, pour avoir ton corps, ça va être compliqué parce qu'on n'a <rire> pas le même ADN, mais euh... bon, un, un, un... Eh, je veux que tu me répondes, même si tu ne connais déjà, pas la réponse, mais non, pour un début a... zéro, genre dé... voilà, quelqu'un si qui débute. début zéro, déjà, il faut que tu fasses du gainage à fond et des, des choses de simples. Trois fois par semaine, 15-20 minutes. Combien de... combien de Sur la durée, combien de temps Tout le temps toute ta vie, j'arrête le sport Merci mais non, mais en fait, moi, moi je continue hein. Je te pose des questions parce que je sais pertinemment qu'il y a des gens qui se les posent, tu vois ce que je veux ah dire ouais, Et je veux absolument que... Il ne que... faut pas s'arrêter parce qu'en plus, être, être gainé, c'est aussi euh, ne pas mettre en péril tes, tes articulations, ton dos, euh, ouais. tu vois C'est ouais, ouais, être totalement. fort dans tout ton corps. Si t'es un tronc dans toute tu... la ville. là. Hein. Bah ouais, là c'est parti pour. Euh... On verra jusqu'à quand <rire> je, je tiens, ah ouais. mais j'aimerais pouvoir faire du handstand. Mon but dans la vie, c'est de pouvoir faire du handstand jusqu'à 80 ans. Oh waouh Au minimum. Tu feras une vidéo, tu vas buzzer. C'est sûr, <rire> mamie handstand. Je court parce que quand on est vieille, il faut avoir les cheveux courts. Non, non, non, non, non. Je mettrai mes cheveux des gris comme toi. <rire> cheveux gris, alors 13 grises. C'est sûr. La elle les flex comme ça. <rire> Sur une plage en Corse. <rire> Tout prix. Bon, tu as un conseil à donner euh, avant de se séparer de nos chers auditeurs Mon seul conseil pour les gens qui veulent faire du sport, c'est trouver quelque chose qui vous fait plaisir. Ouais, ouais. Parce qu'il ne faut surtout pas oublier qu'on fait avant tout ça pour le kiff, ouais. pour se faire plaisir. Alors, il y a des moments où ça peut être dur parce que ce n'est pas toujours facile le sport, donc ça peut être hard, mais on fait surtout ça pour le kiff, ouais. donc il ne faut pas se prendre la tête. et euh, ouais et pas, pas avoir des objectifs inatteignables, on, on se fixe des petits objectifs. J'ai envie de faire du handstand hold, ok, donc je prends cinq semaines, je travaille ça trois fois par semaine et ça va venir. De toute mmh. façon, si vous le bossez, ça va venir. Il ouais. faut juste le bosser. Ouais, et puis en étant comme ça, on partage avec les autres, on se fait des amis, on, on devient… Bah, en fait, finalement, on devient plus fort à vouloir justement pratiquer dans le plaisir, dans la bonne humeur et dans le plaisir plutôt que… S'enfermer, se... ouais. Ouais. ouais. En fait, on est, n'a on est, on on a rien à gagner à s'enfermer finalement. Ouais. Et il vaut mieux partager avec les autres et être ouvert avec les autres et prendre beaucoup de plaisir que... Parce que sinon, sur la durée, ça tient pas. Ah, c'est sûr. Sur la, OK, la première année, ça va aller. Et puis à la fin de l'année, on verra qu'on bah, peut toujours pas aller aux games. <rire> Donc, pas... Comme quand Falloir tu fais un régime. Si c'est trop drastique, tu peux pas le tenir. Donc, euh, il faut faire des trucs que tu puisses, euh, que tu puisses tenir on dans la durée. On est d'accord pour ça. Donc, euh, franchement, deux conseils. J'aurais pas du mieux. Prenez <rire> du plaisir, amusez-vous. Et bon, pour le coup, si vous avez besoin de prog ponctuels là, t'as quoi comme prog euh, J'ai une programmation pour le gainage, gainage de gymnaste. te vends pas trop parce qu'on est en concurrence. Ouais. <rire> <rire> vends pas trop tes programmes. Tu me dis d'en parler. Non, pour faire la première fraction strict, pour faire ton premier muscle-up. Et cette semaine va sortir ma programmation ouais. euh, de marche sur les mains. Pour faire tes premiers pas en handstand walk. Mais si vous comptez dans cette programmation ne pas faire de handstand hold, ne l'apprenez pas. Parce qu'il y a toute une partie Je sur préviens. savoir tenir sur les mains. Toute bon. une partie sur euh, le gainage aussi. Bon, je pense qu'ils sont prévenus. Donc, n'hésite pas. Tu as un site internet Non, tu passes non. par un quelqu'un. Ah, si, si, je passe par le site internet All Out. D'accord. OK. Bon, yes. de toute façon, il y a des réseaux sociaux qui devraient s'afficher ouais. quelque part. Euh, de mon côté, n'hésitez pas à aller voir Sport qui est sorti de là, là, littéralement il y a moins de deux semaines où tout est décomposé. Alors, il n'y a pas encore de Handstand Wall to Load, mais grâce à Mélodie, <rire> je sais exactement quoi <rire> il <filer>. est. <rire> je rigole. Mais euh, vous retrouverez tous les mouvements décomposés et tous les conseils. Alors, ce n'est pas de la programmation, c'est pas du coaching, c'est juste du conseil, du type ça, comme mmh. une espèce de gros dictionnaire. Mmh. Tu vas voir son toast ou -to bar t'as la position des mains, position des pieds, le keeping, le, mou le mouvement lui-même, comment il est décomposé en strict et tout ça. Donc, n'hésitez pas à y aller. Euh, quoi dire de plus Merci beaucoup. Avec ah, grand plaisir. Il était confortable ce canapé, non Et mes chaussures et On, a on en une... fait... <rire> C'est très propre, 10 sur <rire> 10. Et on a fait une belle entrée et tout, franchement. Et on, de, on se doit de faire une belle sortie du coup. Ah, oh, vite Je pense <rire> qu'on se doit de faire une belle Attends. sortie. Abonnez-vous à nos réseaux avant de sortir, parce qu'à on la refera pas. Moi, je sors en vrille. Tu ah. fais ce que tu veux, mais je sors en vrille. C'est quoi une vrille Un seul toit avec une vrille. Toi, toi, tu te la pètes un vrai. Je quoi. rigole. Je vais faire mais ça truc. <rire> Allez, attention. 3, 2, 1. En oh, putain <rire> Ah non, mais j'ai voulu, mais. <rire>